Biogarant présente Monsieur Plumalin. Monsieur Plumalin aime se simplifier la vie, quand il cuisine, quand il bricole ou quand il fait le ménage. Et pour ses médicaments génériques, il préfère Biogarant, car des symboles clairs lui indiquent quand et comment bien prendre son traitement. Biogarant, chaque jour, agir pour la santé. Biogarant, à vos côtés depuis 20 ans.